Bonjour à tous, dans cette euh, seconde séquence euh, sur euh, l'héritage, nous allons voir plus en détail l'héritage de comportement et euh, qu'est-ce qui se passe quand on envoie un message à un objet. Donc le but de, euh, de cette séquence, c'est de voir l'envoi de message de bien comprendre l'algorithme, de comprendre euh, l'algorithme qui permet de convertir un, un, un, un message, envoyer un receveur euh, vers... Une méthode, donc quelle méthode va être exécutée par rapport à un tel message qui est envoyé à un tel receveur. Et euh, la sémantique de self, donc qu'est-ce que self signifie vraiment. Comme nous l'avons vu à la séquence précédente, euh, l'héritage est statique pour l'état, c'est-à-dire que euh, lorsque la sous-classe est créée, son état est connu à la création, alors que pour le comportement, c'est dynamique. C'est-à-dire que durant l'exécution, Lorsqu'on envoie un message à un objet, on va aller regarder quelles sont les méthodes de la classe et quelles sont les méthodes des superclasses. Envoyer un message à un objet se fait en deux étapes. Première étape, on cherche la méthode correspondante à ce message. Deuxième étape, on exécute cette méthode sur le receveur. Donc là, on a la classe rectangle, la classe color rectangle une instance de la classe rectangle qui s'appelle EColorRectangle et on envoie le message area à cet objet. Donc on a un algorithme de lookup qui va chercher la méthode correspondante au message area qui va trouver cette méthode là. Le corps de la méthode va être exécuté par rapport à l'objet EColorRectangle. L'algorithme de lookup hein, permet de, de connaître la méthode à exécuter quand un message est envoyé à un objet. Donc ici, on fait bien la distinction entre envoi de message à un objet et exécution de méthode. Ce sont deux choses qui sont vraiment différentes, qui sont fondamentales en programmation objet. Même euh, si vous utilisez un autre langage, c'est important de comprendre la différence entre envoi de message et exécution de méthode. Donc ici, on envoie le message Area à l'objet e-color-rectangle. L'algorithme de lookup, la première chose qu'il fait, c'est qu'il va chercher la classe hein, du receveur. Donc, le receveur du message Area c'est e-color-rectangle. L'algorithme de lookup va commencer à chercher une méthode Area à partir de la classe de cet objet, c'est-à-dire ColorRectangle. On cherche une méthode Area dans cette classe-là. L'algorithme de lookup ne va pas trouver la méthode area ici. Elle ne fait pas partie des méthodes définies dans cette classe-là. Donc l'algorithme de lookup va aller voir dans la super classe, c'est-à-dire dans la classe rectangle. La méthode area est trouvée ici et elle est retournée. L'algorithme de lookup a fini son travail une fois qu'il a trouvé la méthode à exécuter. Euh, on étudie euh, deux cas, on revoit l'algorithme que je viens de vous lister hein, sur ces deux cas-là. On envoie le message color à eColorRectangle, donc l'algorithme cherche dans la classe du receveur la méthode, une méthode qui s'appellerait color. Il la trouve, il la retourne. Si maintenant on envoie le message area à color Rectangle, l'algorithme cherche dans la classe du receveur, c'est-à-dire ici, une méthode qui s'appellerait area, il ne la trouve pas, il regarde dans la super classe, il la trouve, l'algorithme de lookup retourne cette méthode self représente toujours le receveur. Au travers des exemples qui vont suivre, vous allez comprendre vraiment que l'algorithme de lookup s'applique dans tous les cas et que self est systématiquement le receveur. Donc ici, on a une instance de la classe A à qui on envoie le message fou. L'algorithme de lookup cherche la méthode fou, il la trouve, il l'exécute. Pour bnew, on part ici de eB, qui est, euh, qui est la même chose que bnew. On cherche une méthode fou. l'algorithme de lookup la trouve, il l'exécute, 50 est retourné. Donc ici on a 10 et 50. C'est important que vous preniez le temps de réfléchir à ce que self signifie exactement. Donc deux points sont importants à décrire. Que représente self Comment se comporte euh, l'envoi de, de message lorsqu'un message est envoyé à l'objet self Self et ziz, euh, ziz en Java, self euh, en Pharo, euh, c'est la même chose, ça représente toujours le receveur du message. Donc cet exemple, euh, on l'a vu avec a newfoo et a new et b newfoo, là on va envoyer le message bar. Donc bar est envoyé à une instance. Bar est trouvé hein, ici, bar est exécuté, et on envoie le, le, le message fou à l'objet self. Self, c'est mon objet qui est là. Agnew. Donc, on cherche une méthode fou à partir de cet objet-là, c'est-à-dire on va chercher dans une méthode dans sa classe, on la trouve, on l'exécute, dit c'est retourné. L'autre cas est exactement le même. Il faut faire attention, par contre, parce qu'à ce moment-là, beaucoup de débutants en programmation objet se trompent. Mais l'algorithme est exactement le même. Donc on envoie bar à cet objet-là. Bar n'est pas trouvé ici, il est trouvé ici. C'est ce bar-là qui s'exécute. À ce moment-là, le message fou est envoyé à self. Self, c'est quoi EB, donc Bnew. On envoie le message fou à cet objet, donc l'algorithme de Lookup cherche une méthode fou dans la classe de cet objet. Cette méthode fou est trouvée, 50 est retournée. Donc ici vous avez le déroulé de l'algorithme, et vous pourrez regarder étape par étape ce qui se passe, c'est exactement ce que je viens de vous raconter. Cet exemple-là est aussi identique au précédent. La classe B ici est maintenant vide. Une nouvelle classe C a été créée avec une méthode fou qui retourne 50. Vous déroulez l'algorithme exactement de la façon dont je vous l'ai présenté et vous allez obtenir ici 10, 10, c'est ce fou-là qui est exécuté à la fin, et ici 50. En conclusion, self, qui est l'équivalent de 10 en Java, représente toujours le receveur. Envoyer un message à un objet se déroule toujours en deux étapes, Première étape, l'algorithme de lookup cherche la méthode correspondante euh, au message qui est envoyé. Deuxième étape, la méthode trouvée est exécutée sur le receveur. L'algorithme de lookup va parcourir la hiérarchie à partir de la classe du receveur. L'algorithme de lookup, son but, c'est de trouver la méthode correspondante à un message qui est envoyé à un receveur.